Soyez créatif avec l'emploi. Aujourd'hui, je vous emmène bosser chez Créative, une entreprise de l'Ouest qui recrute beaucoup en ce moment. Suivez-moi Bonjour Bonjour Géry. Raphaël Doyen, bienvenue chez Créative. Merci Raphaël. Alors, il paraît que Créative recrute, que tu as un job pour moi. On en discute ensemble eh ben, Écoute, je te paye un café. Enfin, merci. merci beaucoup pour le café. Avec plaisir Géry. Visiblement, la convivialité au travail fait partie des valeurs qu'on partage. Tout à fait. Alors présente-moi aujourd'hui le groupe Créative, s'il te plaît. Le groupe Créative est une entreprise de services du numérique créée par moi-même en 2008. Donc aujourd'hui, notre vocation est d'accompagner les clients dans leur développement et dans leur transition numérique. Aujourd'hui, l'informatique est partout sur les tablettes, sur des problématiques de mobilité, les clients dans leur métier ont besoin d'informatique et, et Groupe Créative répond à ce besoin-là et on les aide en développant des logiciels qui correspondent à leurs besoins métiers. Et pour quel type de clients Alors c'est très vaste, hein. ça va euh, de l'agroalimentaire à l'automobile, aux ferroviaires euh, en passant par la, le tertiaire donc la banque d'assurance. Okay. Et alors quels sont les chiffres clés du groupe aujourd'hui Alors le chiffre clé du groupe, euh, cette année je pense qu'on va faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et on devrait dépasser les 300 collaborateurs en fin d'année. Quelles sont tes actualités en ce moment Alors depuis le début de l'année, euh, on a une actualité assez foisonnante. A euh, noter le changement de, de siège où on vous reçoit aujourd'hui. Donc on a déménagé en mai, ici à Rennes. Euh, autre actualité, euh, depuis le début de l'année, on gagne beaucoup de projets dans le domaine ferroviaire et automobile. Et donc on est bien content d'avoir changé de locaux pour pouvoir mener à bien tous ces nouveaux projets. Et alors justement, tu recrutes pour ces nouveaux projets. Combien de personnes Quel profil Alors, euh, le groupe recrute beaucoup et en forte croissance cette année. Donc, on a recruté 70 personnes depuis le début de l'année. On compte en recruter 70 autres jusqu'à la fin de l'année, euh, principalement sur les sites de Rennes et de Nantes, 25 sur chaque site. Et les dernières 20, 20 personnes se répartiront sur nos sites de Bordeaux, Paris et Lille. Et sur quel profil Alors, on a on va dire deux grands types de profils plus un troisième, le premier c'est un développeur, euh, des développeurs c'est plus plus QT, le deuxième ce sont des développeurs ce qu'on appelle full stack c'est à dire qui, c'est un petit peu barbare, <rire> euh, qui travaillent aussi bien sur des besoins front-end que back-end et le troisième des leaders techniques qui ont une expérience autour de l'expérience utilisateur donc ça pour nous c'est fondamental c'est à dire qu'une personne qui connaît bien l'utilisateur final saura faire des IHM avec la bonne ergonomie pour euh, finalement le bonheur du client. Okay, et comment ça se passe chez Créative Eh bien écoute, je te propose de te présenter Dany, ton futur collègue qui expliquera ça mieux que moi. Bonjour Dany. Bonjour Jerry. Merci d'être venu t'intéresser à notre job. Mais je t'en prie. Alors explique-moi justement en quoi consiste ton job bah Alors du coup, moi, je suis développeur web depuis bientôt six ans. Euh, ça fait à peu près deux ans que je suis euh, chez Créative. Okay. Et alors pourquoi tu te sens bien chez Créative bah Alors on se sent bien chez Créative parce qu'il y a une bonne ambiance déjà. Donc euh, on voit bien que là il y a des nouveaux locaux, euh, tout, le monde, euh, tout le monde est convivial, on joue un peu, euh, c'est ouais, bon enfant, ouais. <rire> il y en a un peu partout. Il <rire> euh, y a aussi le fait que du coup euh, au niveau technique euh, ça matchait avec mes affinités. C'est-à-dire quand je suis arrivé, je faisais du développement dans une certaine technologie euh, de notre métier, donc en PHP. Et euh, quand je suis arrivé, j'ai voulu changer. Et du coup, euh, Creative m'a donné l'opportunité de changer sans, euh, sans avoir euh, à, à me battre avec eux. Enfin, tout s'est passé euh, nickel. Quoi. Ok, alors moi, les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi dans ton équipe bah, alors, Comme je l'ai dit, du coup, il faut quand même être quelqu'un d'ouvert, d'agréable. Il faut pouvoir aller au contact du client, euh, pouvoir prendre en compte ses demandes, euh, euh, être euh, à son service et aussi être curieux en général pour euh, pas rester euh, euh, trop à la traîne, on va dire. Merci, Denis. Merci à toi. Be cool, be créative. On joue en équipe en prenant soin de chacun. Rennes et Lille. Et aussi Nantes, Paris et Bordeaux. Développeur bâtisseur. Entre les deux, Creative se développe en gardant les codes de la start-up. Les deux et d'autres chez Creative, on parle tous les langages. Innovation, bien sûr. Raphaël, Dani, merci beaucoup pour la découverte de Creative et de votre quotidien. Merci, merci à, à toi. toi. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes de Creative. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.